Bonjour, aujourd'hui la correction d'un exercice qu'on a vu en cours, celui que vous avez appelé le Batman, qui est dans Myriade, à la page 271, des jolies lunules, le hein, numéro 69. Alors je vous laisse tout d'abord, chose la plus importante, bien lire l'énoncé. Et vous mettez sur pause, et après c'est parti. Alors allons-y, première chose, il va falloir calculer un périmètre, et ensuite il faudra calculer une aire. Première partie, le calcul du périmètre. Alors, il y a d'abord un travail de description. Il va falloir commencer par des phrases, pas directement par des calculs. Il va falloir décomposer ce périmètre en des parties simples, à savoir, tout d'abord, un, un grand demi-cercle ici, hein, dont le rayon vaut, on va l'appeler grand R, égal, bah, ce rayon, c'est euh, la moitié de la distance FH, dont on vous a dit qu'elle fait 6 mètres. Hein, ça veut dire que notre grand R, c'est 3 mètres. Et puis ensuite, il y aura deux demi-cercles, sont identiques, hein, leur diamètre fait l'équivalent du rayon du grand cercle, c'est-à-dire 3, donc leur rayon est deux fois plus petit. Cette fois-ci, ça sera, on va pouvoir le noter, petit r égale petit r égale 1,5 m. Voilà. Euh, donc, description la moitié d'un grand cercle, euh, d'un grand demi-cercle de rayon R3, le double petit demi-cercle, hein, donc l'équivalent d'un cercle entier de rayon r égale 1,5, petit r cette fois-ci. Euh, ensuite, vous allez pouvoir vous lancer dans les calculs. D'abord, vous rappelez les formules. Hein, là, on calcule des périmètres de cercle. Vous connaissez votre formule 2pi r. Donc, par exemple, la moitié, 1 demi. 2pi fois grand r. Vous montrez que vous connaissez votre formule. Vous utilisez bien le grand r dont on a parlé juste avant. Euh, et ensuite, vous faites l'application numérique. C'est-à-dire, vous remplacez tout simplement ce grand r par 1,3. Euh, la moitié de 2pi fois 3, ça nous fait 3pi, une fois qu'on a simplifié tout ça. Donc on garde la valeur exacte, on ne commence pas à faire des 3 fois 3,14, etc. parce que vous allez forcément ne pas prendre toutes les décimales, puisqu'il y en a une infinité, donc vous ne serez plus sur une valeur exacte. Et à la fin de l'exercice, on vous demandait une valeur exacte, donc il faut absolument garder les valeurs exactes pour l'instant jusqu'au bout. Rien n'empêche après de faire une valeur approchée. Alors on continue. La deuxième partie, le double petit demi-cercle, euh, rayon, alors c'est petit r pas grand r il y a une petite erreur ici petit r égale 1,5 2pi fois petit r égale 2pi fois 1,5 on fait l'application numérique égale 3pi, on a notre deuxième valeur exacte donc 3pi et 3pi les deux ont la même euh, finalement le même périmètre les deux parties ensuite on va pouvoir consolider ces deux ensembles et nous donner le résultat final donc vous faites encore une phrase réponse cette fois-ci et vous respectez bien les consignes. où vous a demandé un résultat à la fois sous forme de valeur exacte et à la fois sous forme de valeur approchée avec deux décimales. OK Au centième. Donc, le périmètre total est donc la somme de ces deux parties. 3pi plus 3pi égale 6pi. Ça, c'est notre valeur exacte ici. Valeur exacte. Et euh, ensuite, vous rentrez ça dans la calculatrice. Alors, allons-y, rentrons ça dans la calculatrice. Donc, vous allez utiliser le signe pi. Hein, non pas 3,14 quelque chose, pour avoir autant de décimales que votre calculatrice en a stocké en mémoire, et on trouve un 18,849555, etc. Attention, au centième, ça ne veut pas dire qu'on qu prend juste deux chiffres après la virgule et basta. Il faut tenir compte du chiffre qui est derrière, vous avez appris ça, pour arrondir correctement. À partir du moment où c'est 5 ou plus grand, il va falloir arrondir au centième supérieur, en l'occurrence 18,85. Donc, 18,85, c'est notre valeur approchée au centième en mètres. Pensez à mettre les unités. Ensuite, le calcul de l'air. Le calcul de l'air, exactement la même méthodologie. C'est-à-dire, d'abord, vous allez décrire, vous allez décomposer votre figure en forme simple. Qu'est-ce qu'on a ici On a ici, on voit qu'on a des demi-disques, hein, des demi-moitiés de disques. Donc, on a un grand disque bleu, okay, qui serait... Quand vous décrivez ça, donnez les dimensions de ce disque. Un grand disque de diamètre FH égale 6, donc ce rayon est égal à grand R égale 3. Bon, on l'avait déjà expliqué tout à l'heure. Euh, ensuite, il faudra enlever dans ce grand demi-disque les parties bleues pour obtenir la figure telle qu'a été précisée, donc auquel il faut enlever deux petits demi-disques de diamètre 3, donc de rayon 1,5. Euh, voilà. On peut ensuite se lancer dans les calculs. Donc vous allez rappeler vos formules, pour le disque montrer que vous vous souvenez que l'air d'un disque c'est pi fois r fois r ou pi r au carré pour ceux qui sont à l'aise avec les puissances donc première partie le grand disque le grand demi-disque bleu moitié d'un grand demi-disque de rayon r égale 3 donc moitié encore une fois on a notre demi vous rappelez votre formule pi fois r fois r vous faites l'application numérique c'est à dire de remplacer r par 3 et ça nous donne, alors, soit 9,5 de pi, si vous... Euh, alors, attention, 9,5 de pi, ici, ce n'est pas 9 divisé par 2 pi, il y a une petite ambiguïté. C'est 9 divisé par 2, le tout fois pi. Hein, il aurait mieux fallu euh, noter ça, 9 divisé par 2 fois pi, euh, pour éviter cette petite ambiguïté. Ou 9 pi divisé par 2. Euh, en tout cas, on peut aussi le donner, tout simplement, sous forme décimale. 4,5pi. 4,5pi, c'est une valeur exacte. On n'a pas fait d'arrondi ici. Euh, 9 divisé par 2, ça fait exactement 4,5. Hein, Ce n'est pas parce qu'on a des décimales qu'on est sur une valeur approchée. Euh, ensuite, la, la partie qu'il va falloir enlever, c'est nos deux demi-disques bleus. Hein, donc un double petit demi-disque, donc un disque entier de rayon 1,5. Vous allez utiliser votre formule pi fois r fois r. Cette fois-ci, je vais utiliser petit r, parce qu'on est sur le petit cercle. Pi fois 1,5 fois 1,5, c'est l'application numérique, votre résultat, 2,25pi, ok Donc, on a la partie, la, le grand demi-disque, et la partie qu'il faut enlever, la partie qu'on a en trop. Donc, on va pouvoir finaliser notre calcul et présenter le résultat. Alors, respectez bien les consignes, et pensez à donner une euh, phrase-réponse, ok Donc, L'air total est le grand demi-disque auquel on enlève les deux petits demi-disques, on fait une soustraction, donc 4,5 pi moins 2,25 pi, bah ça fait 2,5 pi, qu'on va rentrer ça dans la, 2, pi dans la calculatrice. Ça, c'est votre valeur exacte. Si on rentre maintenant euh, dans la calculatrice, ce 2,25 fois pi, on obtient 7,068, etc. Même chose, si on s'arrête au centième, le centième c'est un 6 mais derrière on a un 8 donc il faut arrondir au, au centième supérieur, 7,07, cette fois-ci c'est notre valeur approchée. Voilà la façon dont il faut régler ce type d'exercice. Euh, D'abord d'écrire, euh, pensez à faire des phrases, ensuite pensez à rappeler les formules euh, que vous utilisez. Ensuite, faire une application numérique et attention à la présentation, présentation du résultat. Bien donner le résultat sous la forme attendue. Est-ce que c'est une valeur exacte Est-ce que c'est une valeur approchée Bien respecter les décimales, pas vous tromper dans les arrondis. Voilà.